Bonsoir à toutes et, et, et tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette cause importante qui est euh, la levée des brevets et notamment la levée des brevets euh, sur euh, le vaccin euh, Covid et les traitements. Donc, euh, on a encore ce soir une carmagnole euh, masquée, mais une carmagnole qui est loin d'être baïonnée. Et on a le plaisir de recevoir euh, Bruno Percebois, donc euh, médecin. Syndiqué à la CGT, si je me trompe, non, c'est pas, pas grave, donc je me trompe, et qui est et qui est membre du collectif national pour la levée des brevets et qui mène la bataille depuis des mois et des mois pour qu'enfin l'OMC, depuis un an, voilà, depuis un an, pour enfin que l'OMC bah, lève ses brevets et que tout le monde puisse fabriquer et avoir accès euh, aux brevets. André, tu voulais peut-être présenter un peu Bruno. C'est un vieux pote. <rire> oui, on se, connaît depuis, euh, euh, ouais, bon. ouais, on se connaît depuis un moment. Euh, il a été médecin de PMI sur Paris. Euh, moi, je l'ai rencontré à Paris euh, dans mon temps glorieux de syndicaliste parisien. Euh, voilà, alors, donc, on a milité, effectivement, ensemble dans divers collectifs sur la santé et à travers aussi les organisations syndicales. Euh, après, effectivement, c'est un des animateurs... En, moi que je connais le plus du, du réseau sur le, effectivement la levée des, des brevets sur les vaccins. C'est une bataille qui nous, nous paraît extrêmement importante. Alors bon, on va essayer de, de, de parler surtout de, de ce bagarre-là euh, et de ne pas trop rentrer dans le, la, les questions de, de, de, de pro, d'antivax, tout ça, parce que sinon, on a, on a, je ne pense pas qu'on avancerait. Moi, bon, il me semble important de plutôt être sur la question de la levée des brevets sur les vaccins et de, de voir un peu comment on peut avancer, y compris à Montpellier, où il y a eu déjà une initiative, c'était euh, l'hiver, il faisait froid, j'étais devant la PREF, ouais. novembre, novembre. on n'était pas il y avait... très nombreux, et c'est un peu dommage parce qu'il me semble que c'est une bataille centrale si on veut effectivement sortir de, ce, de, cette, de cette pandémie, parce que c'est bien beau, là, on, a, on, on est tous, euh, on pense que ça y est, c'est fini, on sort de la, de, de, de, de, de la soi-disant pandémie, euh, là, ça paraît quand même curieux. Ça, bon, certes, il y a les élections présidentielles. Euh, moi, il me semble qu'on n'en est pas sorti euh, tant qu'on n'aura pas réglé effectivement ces, ces questions de, de vaccins, de traitements et de libre accès pour tous. Parce qu'il y a effectivement des, des tas de populations à travers le monde qui n'ont pas accès à ces, à ces traitements, à ces vaccins et qui, euh, qui, qui font que euh, ben, ça, ça risque de, de continuer. Hein. Il y a des chiffres très inquiétants un peu partout, euh, notamment en Russie, on l'évoquait... Euh, euh, euh, juste, justement, on va faire d'abord, avant de, de démarrer sur, sur les brevets, on va faire un point sur la pandémie, parce que là, effectivement, comme tu disais André, on a l'impression que, bah, que tout, tout a l'air de, de bien aller. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce qu'au euh, niveau international, c'est le cas Est-ce que tu peux nous faire un point sur la situation Le point sur la situation, ça marche Je ne sais pas si ça marche, je t'entends pas <coughs> Sur la situation internationale, c'est un peu difficile à la faire parce qu'elle est très évolutive, elle est difficile à suivre, d'autant plus qu'il y a une série de pays qui, pour des raisons soit d'infrastructures, soit des, des raisons géopolitiques, comme on dit, ne donnent pas toutes les informations nécessaires. Pour, voilà, il y a des pays qui ne sont pas équipés comme, comme, comme on peut l'être pour dire on attend de malades, on attend d'hospitaliser, on attend de, de, de, de contaminer tous les jours bref, euh, globalement ce qu'on peut dire en France, semble-t-il, la surveillance épidémiologique montre, montre une légère baisse du nombre des, des tests positifs des, des gens infectés, une légère baisse de la pression hospitalière notamment les cas, les cas de personnes hospitalisées en en soins critiques, comme on, comme on dit. Euh, ceci dit, on reste encore à, à des taux relativement, relativement élevés par rapport à une série de, de, de normes qui existaient. Je pense notamment au seuil de 50 cas qui existait à un moment donné, qui existe toujours. D'ailleurs, on est dans une série de régions, on est largement au dessus. Quand on regarde la carte de France, enfin, on peut dire globalement qu'il y a une réelle amélioration. Bon, alors à quoi est-elle due C'est un peu compliqué à, la, à, à faire la part des choses. C'est aussi compliqué, mais on ça me paraît difficile de penser que la vaccination relativement massive qui s'est développée dans ce pays, notamment auprès d'une bonne partie de la population, malgré tout, je laisse de côté tous les débats qu'il y a eu sur pour ou contre la vaccination. Le résultat, c'est que beaucoup de gens sont vaccinés et ça me paraît difficile d'imaginer que la situation épidémiologique en France n'a rien à voir avec la, avec la vaccination. Ça a aussi, bien sûr, à voir avec toutes les mesures de protection. Quand on y réfléchit, par exemple, euh, il y a un an et demi, deux ans, on aurait dit aux Français, vous allez vous, tous vous promener l'année prochaine avec des masques sur la tête, tout le monde aurait en gros souri. C'était des images qu'on était habitué à voir dans les pays d'Asie du Sud-Est. Hein, euh, on, on les voit souvent. Bon, Dire qu'en France, on allait se promener avec des masques, avec des P2 tous les jours, ou se balader dans la rue, etc., Bon, c'était pas du tout évident. Or, pourtant, c'est ce qui s'est fait. Et sans doute, ça a eu un effet protecteur malgré tout au niveau de la diffusion. Euh, et de, la, et de la contagiosité de ce, ce virus. Il faut pondérer ça par le fait que, n'oublions pas qu'on a eu plusieurs variants, et que le dernier variant, qui semble-t-il est moins agressif, disons, du point de vue de, du nombre de personnes qu'il envoie à l'hôpital, est par ailleurs extrêmement, extrêmement contagieux. Il, il, il se développe beaucoup. Bon. Donc, des... c'est difficile à peser. Bon. Euh, un chiffre comme à donner qui me paraît important, le calcul que les épidémiologistes font, le, le, ce qu'on appelle le taux de reproduction est, en, est passé en dessous de 1, c'est-à-dire que pour un malade infecté par le Covid, on a moins d'un malade contaminé au total. Donc la logique voudrait qu'au bout d'un moment, cette, cette épidémie se ce, ce freine 6 si on reste sur ce, ce rythme-là. Bon. Au niveau français, pour l'instant, hein, c'est voilà. Au niveau mondial, c'est donc je c'est extrêmement variable. Enfin, il y a quand même eu des, des drames. On a, on a vu ce qui s'est passé en Inde, on a vu ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on a vu ce qui s'est passé au Brésil. Euh, on peut même parler des États-Unis aussi, donc qui n'ont qui, qui pas de quoi être fiers de, de leurs résultats au niveau épidémiologie. Alors tout ce qu'on peut dire, ce que je peux vous dire ce soir, c'est que. Les mesures qui sont annoncées un peu partout dans le monde, et notamment dans des pays européens de, de relâchement, entre guillemets, des mesures de protection de, sur, les, sur les masques, sur les bars, etc. Bon, je ne rentre pas dans le débat sur savoir est-ce que c'était justifié ou pas, est-ce que c'était utile et efficace d'un point de vue santé, mais elles ont existé, elles sont en train d'être levées. Ce que je peux dire, c'est qu'apparemment, au niveau de l'OMS, je crois qu'il y a eu une déclaration il y a deux, trois jours qui dit, en gros, l'OMS, elle trouve que ça va un peu trop vite. Je, je résume un peu les choses. Il y a une déclaration qui va dans ce sens-là pour dire attention, Bon, peut-être que ce n'est pas, pas fini. Parce qu'on a sur cette question-là un point de vue, j'ai envie de dire, un européen, d'un un, un pays du Nord, entre guillemets, qui a eu accès massivement au vaccin globalement. Globalement, hein. Ce qui n'est pas du tout le cas d'une série de pays, euh, des, des pays dans le monde. Euh, l'inégalité face à la santé, l'inégalité d'accès aux soins, s'est manifestée d'une manière extravagante enfin, par rapport à cette, à cette pandémie. En Afrique, par exemple, on est à 5, 6, d'après les chiffres qui, qui, qui publient, 5 ou 6% peut-être de la population africaine qui a accès au vaccin. Bon, ce qui est quand même pas beaucoup. Alors, ça se pondère par rapport au fait que on sait que la population africaine, elle a tendance à être plus jeune. Et on sait que sur les populations plus jeunes, ce vaccin-là, ce, ce virus-là est moins embêtant. Ça fait plus de dégâts, entre guillemets, chez les populations plus âgées. Mais quand même, c'est des sources de, de, de diffusion du virus, de circulation. Et donc, des sources d'émergence de, possible du de de de, de, de variant plus plus plus plus, ag, plus agressif et c'est quelque chose sur lequel on, pour lequel on n'est pas du tout à l'abri quoi bon on sait et, et sachant on voit bien les variants qu'on a eu par exemple on a eu le variant Delta, on est le variant indien, on est le variant sud-africain, on n'a pas, pas eu le variant luxembourgeois, hein, ni, ni belge. Donc, euh, on voit bien de quelle, de quelle zone de la planète ils viennent, parce que c'est des zones où circule beaucoup le, le virus. Donc, voilà, en gros, ce qu'on pourrait dire, où on est la situation. Évidemment, tout le monde espère que ça va s'améliorer. La, la question de l'évolution des virus, quand apparaît un virus dans une population humaine, est très compliquée à, à, à comment dirais-je, à modéliser. À, à, oui, à modéliser à, je pense notamment à un chercheur qui était sur Montpellier, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Samuel Alison qui a écrit un bouquin extrêmement intéressant sur la question comment, « euh, Comment un virus s'adapte à la population humaine ?» et « Comment la population humaine s'adapte à un virus ?» et « Comment, au bout d'un moment, il y a une espèce d'équilibre qui se fait, qui se crée ?» Bon, euh, quel sera l'avenir du coronavirus Difficile à dire, mais ça fait partie de l'histoire naturelle des virus. Ce, on, on a découvert avec cette pandémie, que nous étions entourés d'une série de, de, de choses vivantes qu'on appelle les... Bactéries, les virus, les. Enfin bref, ça fait partie de la vie aussi. Donc euh, voilà. donc euh, Et de temps en temps, bah, on est confronté à des attaques. Il faut éventuellement savoir y réagir. Donc, euh, ça va peut-être aborder de ce ouais. la deuxième partie de la question, qui est comment est-ce qu'on y ira... comment est-ce qu'on y réagit et comment est-ce qu'on et comment est-ce qu'on peut avancer là-dessus. Et donc, par exemple, est-ce que l'actualité de lever les brevets est, est, est toujours bonne Est-ce que c'est toujours d'actualité de demander à, à l'OMC de faire la levée des brevets, alors que si on regarde d'un point de vue européen au centré, on pourrait avoir l'impression que qu'il n'y a plus besoin. Oui. Et pourtant, des pays continuent à faire euh, des pressions, à, à mener des actions pour qu'il y ait cette levée des brevets. Alors, quel pays et, et pourquoi en fait. Bien sûr. Alors, euh, les pays qui, qui, qui pour l'instant, s'opposent à la levée des brevets, pas la peine de faire un dessin, c'est des pays du Nord, beaucoup de pays du Nord, et c'est des pays dans lesquels, évidemment, les gros laboratoires pharmaceutiques sont implantés. C'est notamment le cas de l'Union européenne, où, dont les représentants euh, à l'OMC ont jusqu'à présent régulièrement voté contre la, le levée des brevets, le Canada, le Japon, enfin des pays on va dire industriels et qui sont fabriqués y compris avec des entreprises dites occidentales sont fabriqués au, au, en Inde dans le cas d'une espèce de sous-traitance si vous voulez donc euh, voilà. Euh, C'est comme ça que par exemple on n'avait on plus, on a, on a, je crois qu'on a pris de l'IPRAN en France depuis un certain temps, le paracétamol par exemple, ça a été exporté alors que le paracétamol appartenait à des, à des entreprises de, de, la, de la Big Pharma. Et puis porté, cette, cette demande portée donc par l'Inde et l'Afrique du Sud euh, est, est soutenue par plus d'une cinquantaine de pays et par toute une série d'associations internationales qui travaillent sur les questions de santé. Donc la pression est très forte, il faut comme savoir que tout ça se décide dans un truc qui s'appelle l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. C'est pas si vieux que ça, parce qu'on on a l'impression que ça a toujours existé. on a toujours dans les palais des brevets. Bon, sur les médicaments, c'est pas si vieux que ça. Hein. Euh, L'OMC, c'est ça date de 95. Et c'est en 95, au moment où s'est mis en place l'OMC, qu'a été produit un document qui traitait spécifiquement de la question des médicaments en général et donc des vaccins. Justement là-dessus, on a une petite vidéo qu'on voudrait te faire montrer ou faire ah bah montrer oui. sur la question des, des brevets et au niveau du vaccin de la polio. Donc, qui avait saisi dans les années 50, 50 si 53. Bien. Et euh, là, on a un petit document d'archive qui, euh, qui nous montre que le rapport au brevet n'était pas forcément le même que, que celui d'aujourd'hui. Donc, on va, ouais. on va regarder ça euh, tout de suite. Polio, un grand outbreak in New York City, en juin 1916. La panic commence soon. Begins. Those who can pack their bags and prepare to leave town. Thousands hurried toward the piers and railroad stations. As Walter Cronkite recounted in this 1958 CBS News broadcast, that was just the beginning. After World War II, polio became an ever greater national threat. The three-year statistics run 50,000 polio cases, 103,000 cases, 122,000 cases. this is the place the university of pittsburgh school of medicine this is the man the director of the virus research laboratory dr jonas e Salk. jonas Salk and his team spent six years working on a vaccine conducting a huge nationwide trial on 1.8 million children the most extraordinary field trial in medical history no one knew whether it was safe whether it would be effective But people were so both afraid and believers that they'd volunteer their school kids to be guinea pigs for this new vaccine. But in 1955, one of the greatest triumphs in medical history is achieved. success. Neither Jonas Salk nor Albert Sabin and their teams personally profited from their discoveries, as Salk explained to CBS's Edward R. Murrow. Who owns the patent on this vaccine? Voilà, donc c'est un peu, c un peu ce, qui est, ce qui est intéressant par rapport à aujourd'hui, ce que tu dis. Nous, depuis 1995, on a l'impression que forcément, s'il si y a vaccin, s'il y a médicament, il y a, a brevet. Que c'est géré par l'OMC et autres, mais on voit bien que là, par exemple, sur un, un vaccin qui est, dont avait besoin ben, la planète contre la polio, et ben, euh, les gens qui ont inventé le vaccin n'ont pas fait de brevet. Ils ont, ils ont délibérément décidé de ne pas déposer de brevet. Il y avait donc des brevets possibles, mais ce n'était pas les mêmes brevets de, de, de même type que ceux qu on a, qui ont été codifiés en 1995. En, en gros, pour résumer, en 1995, ce qui a été codifié, c'est que les vaccins, les médicaments, devenaient des produits comme les autres, comme une automobile, un frigidaire. Euh, c'était un, un produit, quoi. Donc, euh, il pouvait un... parce qu'avant il y avait des brevets, mais avec, avec, des, avec, avec des réglementations. Bon. En France, on peut citer aussi un autre exemple, c'est en France, il y a eu une première tentative de, de, de mettre en place un système de brevets sur les médicaments. Euh, évidemment, c'était tout, tout, toute autre époque, je crois que c'était en 1830 ou 34. enfin bref, il y a eu un débat au Parlement français euh, sur la question. Et à l'époque, les, les, les parlementaires ont, français ont refusé ce que le gouvernement français leur proposait. Ils ont refusé de, de codifier l'existence de brevets sur les vaccins, en disant mais c'est pas euh, sur les vaccins, sur les médicaments, en disant que ça vient à l'idée de personne de déposer un droit de propriété sur quelque chose qui permet de soigner les gens. Quoi. Bon. Et donc, il euh, y, y a un petit précédent français à Jonathan euh, Voilà. Donc, c'est une idée qui n'est pas si nouvelle que ça, de déposer des brevets, hein, de faire de, des produits. Euh, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'OMC, c'est aussi pour ça que la bagarre sur la levée des brevets est, est importante. Ils ont prévu l'exception. Ils ont prévu la situation exceptionnelle qui justifierait de ne pas appliquer cette règle des brevets. Bon, je crois que c'est l'article 31 des, de, ces, de ces accords. Le problème, c'est que ça ressemble un petit peu à l'Union européenne, c'est que pour modifier cette règle-là, pour, pour faire jouer l'article 31, c'est-à-dire qu'il lèverait les brevets, il faut l'unanimité de tous les pays. Bon, c'était en gros, ils ont mis en place un dispositif qui rend la chose quasiment impossible. Euh, quasiment impossible. Bon. En tout cas, ça s'est jamais produit. Le seul exemple qu'on a où, où, où, où ils ont craqué et ils n'ont pas craqué en levant les brevets, vraiment, c'est sur, sur le Sida dans les années 90-2000. Il y a une grosse bagarre sur la question des, de l'accès aux antiviraux, notamment une grosse bagarre, notamment en Afrique du Sud sur le fait de pouvoir avoir accès aux, aux médicaments. Et il y a des pays qui ont passé outre aux vaccins ou euh, pardon aux au, au brevets et euh, les grandes groupes pharmaceutiques ont renoncé à les poursuivre. Il y a peu, eu la levé, mais ils ont ils ont renoncé. Ça, ça, ça a donné ce qu'on appelait les accords de Doha. Ils, ils ont pu produire des, des, anti, des anti rétroviraux puisque c'était contre le virus du sida, sans être poursuivis. Mais voilà. Pour l'instant, à ma connaissance, n'ai jamais eu Je J'ai pas connaissance de levée des brevets officiels par l'OMC ou l'équivalent de l'OMC avant. Bon. Comment ça se fait que ces multinationales qui sont les chantres de le néolibéralisme, de la concurrence libre et non faussée, se battent à ce point-là pour avoir des brevets ils aimeraient les monopoles finalement alors ben évidemment ils adorent ils adorent les monopoles. C'est vrai, t'as raison, c'est une sacrée contradiction d'avoir des grandes entreprises qui qui prônent a priori la, la, la libre concurrence, euh, libre et non faussée comme on disait à un certain moment. Ils il, il, il défendent des brevets. Il faut savoir qu'un brevet, quand il est déposé, il garantit, il assure à la personne qui le qui le dépose, il assure le monopole de la commercialisation du produit fabriqué par la partie du brevet pour 20 ans. Bon. Ils ont même rajouté des, j'ai plus comment s'appelle le, le, le dispositif, mais enfin, fait, ils ont rajouté une, une, une période supplémentaire parce que entre le moment où on, pose, on dépose un brevet et le moment où le médicament est mis en vente, sur le marché entre guillemets à disposition des, des, des malades il se passe du temps bon il peut se passer deux trois quatre ans bon, alors pour le pour les vaccins covid il s'est passé beaucoup moins de temps mais il se passait traditionnellement deux trois quatre ans voire même un peu plus donc ils avaient négocié ils ont obtenu il y a quelques années le fait que les 20 ans ils commençaient pas après à partir du dépôt du brevet mais ils partaient de fait à partir du moment où le, le médicament était mis en était mis en vente bon c'est une sacrée garantie alors en fait ils se garantissent c'est des gens qui, qui passent leur temps à, à comment dirais-je à à exalter la prise de risque, mais en réalité la prise de risque est très, est très très faible avec eux. Ils sont ils se garantissent de tous les côtés. Ils ont un pouvoir redoutable avec le brevet parce qu'ils ont ils tiennent ils tiennent les populations dans les mains. Ils tiennent ils tiennent, voilà ils tiennent les gouvernements dans leurs mains parce que s'il n'y a pas d'accord, eh ben on ben on fait pas puis voilà. Hein, il y, une, il y a une forme de chantage très très fort qui s'exerce. La Cour des Comptes de la Sécurité Sociale, il y a 2-3 ans, a publié un rapport, comme tous les ans. Dans son rapport apparaissait le fait que, j'ai oublié le nom de l'entreprise pharmaceutique, mais il y avait eu un chantage très clair à, à l'emploi. Ils avaient mis en circulation sur, en, en France un médicament. Il, il avait été convenu qu'au bout d'un certain, certain temps, le prix du médicament serait revu à la baisse, compte tenu du fait qu'ils en avaient produit beaucoup, etc. etc. Le laboratoire a refusé, a refusé la baisse du du prix, du tarif pour la Sécu, en argumentant qu'ils avaient des projets d'investissement en France, de recherche, de machin, et que s'ils n'obtenaient pas le maintien du prix haut, du prix élevé, ils reverraient, ils reverraient leur, leur, leur perspective d'investissement, et notamment d'embauche en France. Et là-dessus, là ils ont ils ont, ils ont des moyens redoutables de, de, de, de pression. À partir du moment où ils ont le monopole de la production d'un médicament, j'ai envie de dire, ils imposent un peu ce qu'ils veulent. Bon, alors D'autant plus, ils l'imposent d'autant plus, c'est qu'ils savent que notamment en Europe occidentale, enfin dans les pays du, du Nord, bon, ils ont affaire à des malades qui sont en partie couverts, même voire couverts, par des dispositifs de protection sociale. On a la sécurité sociale en France, il y, y, y, a, y a une population qui est solvable en quelque sorte. Donc eux, ils n'ont ils ont aucun état d'âme. Il hein. y a de l'argent à prendre, ils vont le prendre. Hein. Bon, évidemment, c'est plus difficile dans les pays où il n'y a rien. Mais il y a cette, cette dimension-là qui, qui est présente dans leur... Euh, dans leur, dans leur politique de fixation des prix, etc. Alors, ils ne le présentent pas comme ça, ils ne disent pas ah que c'est parce qu'ils veulent faire des profits, ils disent que c'est parce qu'ils ont beaucoup dépensé d'argent, ah bah beaucoup dépensé de temps pour pouvoir trouver euh, ces, ces molécules bah euh... et, et leur efficacité. Qu'est-ce que tu leur réponds à <rire> Je leur réponds que c'est un gros mensonge, hein. c'est un gros mensonge parce que soit l'affaire du Covid, il euh, y a toute une série d'études de, de, qui ont été faites, d'articles qui sont parus dans la presse, qui démontrent. En gros, euh, 95, 96, 98% de l'argent qui a été utilisé pour mettre au point, pour faire la recherche et mettre au point les vaccins, c'est de l'argent public. C'est de l'argent, c'est des subventions d'État, c'est des subventions d'associations philanthropiques. Donc pas, ça sort pas de leur poche, hein, en réalité. Bon, Donc, d'une certaine manière, on le dit des fois, mais de manière un peu, comment dirais-je, on peut considérer qu'en France, les vaccins, on les a déjà payés. quoi. Même en Europe, partout, on les a déjà payés. Ils ont reçu tellement d'argent. Il n'y a pas que moi qui le dis, euh, je pense à un article d'un article du Point par exemple l'année dernière et, de, et des échos qui ne sont pas connus pour être des journaux d'extrême gauche, hein, et même de gauche. Hein, bon. Il parlait de pluie de dollars de la pluie de dollars sur les sur les laboratoires. Ils ont été gavés et arrosés de, de milliards d'argent. De, de, de, les sommes sont les sommes sont astronomiques. Hein. Donc euh, euh, voilà, ils sont ils sont été de tous les côtés. Et puis ils ont été aussi gavés de dollars parce que en, en plus de, de recevoir beaucoup d'argent pour la pour la, entre guillemets la mise au point du vaccin, parce que quand même, il faut qu'ils le mettent en place, ils sont des usines, il faut le fabriquer quand même. Bon, il y a, y a un travail qui est réalisé. Mais ils se ils se garantissent les ressources parce qu'ils ont passé tellement d'accords, de préaccords, de ventes. Euh, ce qu'on appelle les APA, c'est-à-dire, ils ont, euh, vous savez, la Commission européenne avait négocié avec les laboratoires. Elle a, elle a négocié 100 000 doses de CI, 100 000 doses de ça, etc., etc. Et derrière, il y a des chiffres. Hein. Il y a des chiffres, je les avais noté. Alors, je, je suis désolé, j'ai des, des petits papiers. dans tous les, Voilà. Pour donner un exemple... Pour donner un exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, ils ont, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table, il faut le dire. Il y a eu des études qui ont été montrées. Les États-Unis sont très largement en tête au niveau mondial pour le, pour le financement, pour arroser. En Europe, c'est l'Allemagne qui a été le plus fort. La France n'est pas terrible. Là. La France n'a pas beaucoup mis d'argent sur la table. Je pense que Sanofi s'est fait avoir à, dans sa logique et dans sa conception de la, de, la, de, la, de la... Il y a une modification au niveau mondial de la, de, du travail des laboratoires. Ils font de moins en moins de recherches, je, je, pour schématiser. Ils font de, ils ont de moins en moins de recherches et ils utilisent beaucoup ce qu'on appelle les start-up. C'est-à-dire qu'ils créent des petites entreprises qui travaillent sur un médicament, sur un projet, etc., qui est financé par les financements publics. Si ça marche, c'est privatisé. La société, euh, la, grosse, la grosse boîte euh, de Big Pharma rachète. Et puis évidemment, elle met en vente, euh, elle veut récupérer son argent, donc elle met, euh, elle met le, le, le produit en vente très cher. On a un exemple en France avec le, vaccin, le médicament contre l'hépatite C. Euh, qui, qui, qui, qui coûte un prix astronomique quoi. c'est un, un traitement sur trois mois, un comprimé par jour une centaine de comprimés à prendre c'est un, un traitement relativement miracle puisque ça ça élimine le, le, les porteurs chroniques de l'hépatite C enfin, c'est quand même une maladie un peu embêtante d'avoir ça le calcul a été fait, c'est autour de 100, 200 200 dollars maximum, la fabrication des fameux comprimés, des hein, 100 les comprimés pour le traitement ils ont négocié et avec la France, ils ont négocié les trois mois de traitement à 41 000 euros. Vous imaginez? Aux Etats, en, en, en Allemagne, c'était plus. Ils ont négocié un peu plus cher partout. Bon, bon. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que cette, cette molécule qu'ils ont, qu ont mis en fabrication avait été trouvée par une petite start-up qui n'avait évidemment aucun moyen de production, qui n'avait pas d'infrastructure. Mais ils avaient payé ça quasiment. Ils avaient acheté la petite boîte 10 milliards. Et ils ont voulu avoir le retour sur investissement très rapide. Donc, ils ont mis très cher le médicament. Le calcul a été fait qu'en 2-3 ans, ils ont récupéré la mise. En 3-4 ans, ils ont, ils ont récupéré la mise, compte tenu du nombre de malades connus comme porteurs de l'hépatite C en, en Europe, par exemple. Donc, c'est comme ça que ça marche. Ça nous fait un petit peu, peu rater le coup avec les, avec les vaccins. Euh... Parce que pour les vaccins, c'est pareil, il y a des startups aussi. Alors, pour les vaccins, bien sûr qu'il y a des startups. Et c'est terrible, c'est qu'en plus, des recherches sont faites dans le public et les autorités publiques, notamment les poussent les chercheurs qui trouvent quelque chose à créer leur petite boîte. C'est-à-dire qu'en gros, le système, et la privatisation, elle est, elle, voilà, vous êtes chercheur public dans un laboratoire de fac, on vous incite à... Si vous avez trouvé un truc bien, on vous fait comprendre que ce serait tellement mieux de, de créer une... De, de créer une petite entreprise donc il y a eu des start-up qui ont été créées comme ça, par des, par des chercheurs publics, dans du public mais en réalité on privatise par ce qui est là, parce que l'entreprise qui rachète derrière la start-up, évidemment elle privatise le, le, les gains possibles, hein, sachant qu'elle fixe en plus qu'elle a un moyen de pression sur la fixation des prix, c'est ce que je disais tout à l'heure donc euh, on a beaucoup d'argent public on peut dire ça comme ça, et d'une certaine manière je répète, on, on les a déjà payés ces vaccins et on les paye deux fois, on les a payés en impôt et on les paye en cotisation sociale via, nos, via, la, via, la, via la sécurité sociale. Hein. Donc euh, c'est des choses qu'il faut, qu faut garder en tête. Euh, oui, des, des exemples de petites start-up, Moderna. On a tout, vous avez tous entendu parler du Moderna, hein, qui est un vaccin. Bon. Moderna, il y a deux ans, deux, trois ans, était une petite start-up américaine. Elle a mis au point le, la technique du vaccin par la, la messager, qui est une nouvelle technique sur laquelle on travaillait. Beaucoup de labos tra tra travaillaient depuis maintenant une bonne 15-20 ans. Ce n'est pas, pas si nouveau, comme la technique n'est pas si nouvelle. Ce qui est nouveau, c'est de l'avoir adapté sous forme de vaccin. Mais le, le, la, le principe n'était pas, pas si nouveau que ça. Avant. Bref, il crée le vaccin. Euh, et puis, euh, mais Moderna est une petite entreprise, c'est une start-up qui, pour faire les essais cliniques qu'elle qu devait faire, a présenté aux autorités américaines pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, a tout juste eu de quoi fabriquer les doses pour faire les tests. Bon, elle avait aucune capacité de production. Et pour créer du. pour, pour, pour vacciner, pour, créer du, pour fabriquer du Moderna, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont passé des accords. Ils ont passé des accords avec une entreprise suisse qui s'appelle Lonza, qui elle a des capacités de production, qui a des usines, hein, et, qui a, et qui a démarré la production. Donc ils ont donné le brevet à Lonza, enfin, c'est un accord entre eux. Voilà. Et puis ils ont, ils ont démarré la production. Et voilà. Et à la sortie, Moderna ramasse un pognon fou. Et pour en rajouter une petite couche, Moderna qui est déjà une société américaine qui est basée dans le Delaware, aux États-Unis, qui est un État euh, des États-Unis, mais qui est une espèce de petit paradis fiscal, d'après ce que j'ai pu comprendre, déjà aux États-Unis. Et pour ramasser l'argent qu'ils ont gagné dans les accords qui sont passés avec la Commission européenne, ils ont créé il y a six mois ou il y a un an une petite boîte financière en Suisse. Et ils ont dit l'argent de la vente du Moderna, c'est dans cette boîte-là qu'il faut que ça vienne. Et pourquoi Parce que c'est un, un canton suisse dans lequel le taux d'imposition est extrêmement faible. Donc, voilà. Ça, ça a d'ailleurs provoqué quelques remous au niveau de la Commission européenne, parce que quelque part, la Commission européenne, en acceptant ces conditions, validait le fait qu'il y avait un petit peu d'évasion fiscale. Quoi. Ça se fait pas trop, quoi, normalement. Bon. Donc voilà. Euh, pour la petite histoire, les camarades de la CGT Sanofi avec, euh, et, et de Sud Chimine, avec lesquels on travaille dans le collectif national, nous ont dit qu'il y a quelques années, Sanofi a failli, racheter, a failli racheter Moderna. Ah, pas voilà. de chance. Ils sont passés à côté. Hein. Mauvais calcul. Mauvais bon, calcul, voilà. Bah oui, parce que oh, c'est comme... Beaucoup. Ils ont raté le coche, voilà. Bon. Mais justement, en puis, euh, voilà. a, a d'autres. Hein. Mmh. L'exemple d'AstraZeneca, c'est un petit peu le même processus. AstraZeneca, toute la, la, la, la mise au point, c'est fait par l'université d'Oxford. Hein, c'est le... Voilà, qui est une université avec des, avec des fonds publics, etc. Bon, je ne détaille pas tous les dispositifs. Il y en a plein quand ils mis en place aux États-Unis. Alors... Pour tous les médicaments en général, mais ça a été massivement mis en œuvre pour les pour les vaccins là. Je pense notamment à un dispositif qui s'appelle le BARDA. Et je vous lis ce que ça voulait dire en gros, mais ça s'est mis en place au début des années 2000. Hein. Ils ont eu très peur aux débuts des années 2000. C'était la fin. Vous vous rappelez que la, la guerre froide était été terminée depuis une dizaine d'années, mais ils ont vu arriver des avions dans leur dans leur dans leur gratte-ciel là-bas à New York, hein, au World Trade Center, et puis ils ont vu arriver aussi des tentatives de d'antrax, de, de, de, vous savez, envoyé par par poste, etc. Ils ont eu des grosses inquiétudes sur la guerre la guerre bactériologique qui venait. Donc ils ont dit il faut mettre le paquet sur la recherche. Ils ont mis la, ils ont mis en place le Barda, qui est un truc un gros un gros truc euh, qui est une autorité, ça veut dire autorité pour la recherche avancée euh, en matière biologique, etc. Bref. Et le Barda a, a, a, a, a mis beaucoup d'argent sur la table là pour le vaccin. Il en avait mis d'autres pour pour des médicaments, mais il en a mis beaucoup là pour le pour les vaccins. Donc voilà des exemples de petites boîtes entre guillemets qui ont euh, bénéficié de fonds publics et puis, euh, et puis qui se vendent et puis la grosse société ben, elle vend très cher les médicaments mais c'est pas grave puisque que les, la commission européenne accepte de les acheter comme ça et puis c'est la sécurité sociale qui paye la vie est belle pour justement nous à Montpellier on a, on a Sanofi avec un collectif sanofrique et donc à Sanofi eh ben, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'ils ne font plus de recherche eux-mêmes, oui. et que donc, s'ils ne font plus de recherche eux-mêmes, il y a des gens qui ne sont plus essentiels pour les capitalistes de Sanofrique, mais c'est les chercheurs, et ils suppriment des emplois, ce qu'on va voir un peu avec ce mini-reportage que Jean-Jacques nous passait. Le secrétaire confédéral de la CGT, euh, qui est également présent, euh, et d'autres personnalités, donc pour, euh, pour combattre tous ces... Euh, tous ces plans de restructuration. Depuis quelques années, c'est de l'externalisation galopante, c'est-à-dire que Sanofi fait deux... Ça reprend reparti. Ça repartit normalement. C'était presque fini, tout ça. Mais En, en gros, là, ce qu'on qu comprend dans cette mobilisation, mais on l'a aussi vécu ici à, à Montpellier, c'est qu'on a des centaines d'emplois de, qui, sont, qui sont partis, des chercheurs. De de c'est oui. externaliser, des fois, c'est des contrats avec les universités, oui. ou alors c'est des contrats avec ces start-up, ce que tu, ce que oui. tu racontes oui. ici. Mais du coup, comment est-ce qu'on est qu peut lutter contre ça Quel est, euh, euh, quel est, quel est le, le moyen de lutter contre cette, euh, cette mutation des gros groupes pharmaceutiques avec ces startups, cette externalisation bah, déjà, et oui. la fonction des, des fonds publics bah, Déjà, au faire de l'information, c'est ce qu'on essaie de faire un peu ce soir parce que ce ne sont pas des choses forcément très, très connues, euh, euh, et puis mener la bagarre sur les levées des brevets, par exemple, bon, c'est ce qu'on essaie de faire, là. les brevets sur les vaccins et les produits... Et les brevets euh, concernant le Covid, je, je, je, je dis ce soir, il y a depuis quelques semaines un, un médicament qui a été reconnu comme ayant une bonne efficacité à condition d'être pris en début en début d'infection. Euh, si je me trompe pas, en plus c'est Pfizer qui l'a mis au point. Donc il a mis au point. Dans, dans, dans, il tape de partout. Voilà. Mais bon, bah évidemment, il faut, faut lever les brevets là-dessus aussi. Quoi. Donc, euh, voilà. euh, juste aussi un truc sur lequel il me paraît important. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre eux eh bien, Il faut, faut, faut, faut, faut mettre en avant les, les profits faramineux que ces gens-là font. Ils font des profits faramineux, parce que j'ai décrit le, pro, le mécanisme des brevets, euh, les, les, les, les, le fait qu'ils Ils sont en position de force par rapport aux États, ils pillent les, les, les, les protections sociales. Mais il euh, y a un secret total, financier c'est total, ils ne publient strictement rien, c'est quasiment impossible de savoir combien ça leur coûte, c'est-à-dire qu'ils ramassent le pognon, ils ramassent les subventions, Mais combien ça leur coûte, impossible de savoir. Alors J'en dis deux mots quand même, parce qu'on a eu une petite idée l'année dernière aux états unis il y a une petite association, je pense que c'est une grosse association de consommateurs, qui s'appelle Public Citizen, qui a publié une petite étude, toute bête, et qui consistait à dire, eh bien, écoutez voilà, on a regardé, on a regardé ce... comment ça coûte à fabriquer un vaccin et ils ont regardé le, le, comment ça coûte un kilo d'ARN par exemple ça se vend au kilo l'ARN1 hein bon <rire> combien ça coûte les solvants comment ça coûte les flacons comment ça coûte une usine combien il faut mettre de lignes de, de production combien il faut de salariés là dedans bon alors, bien sûr c'est des estimations mais ils se sont basés sur les logiciels que les laboratoires eux-mêmes utilisent quand ils sont quand ils cherchent à mettre en, en place une production donc ça approxime quand même pas mal les choses bon et on arrive à des chiffres qui sont assez assez étonnants alors ils ont fait des calculs un peu un peu différenciés selon les différents les différents vaccins qui existaient à l'époque, ils ont fait Pfizer, ils ont fait euh, le Curevac et ils ont fait euh, Moderna. Alors, il faut savoir que Moderna est beaucoup plus cher parce que Moderna est beaucoup plus dosé en ARN messager que le Pfizer. Les, la dose de vaccin de Moderna c'est 100 microgrammes d'ARN messager dans le dans, dans le vaccin, alors que le Pfizer c'est 30 microgrammes. Bon, il se trouve qu'ils ont été mis sur les marchés comme ça parce qu'ils ont fait les études avec ces doses-là au départ. Donc, une fois que l'étude est faite et qu'elle est validée par les autorités, on peut plus changer. Bon là, faut tout recommencer, la démonstration, ils n'ont pas, pas voulu refaire. Mais évidemment, avec, 30, avec 100 microgrammes, ça coûte plus cher. Mais juste pour donner une idée, hein, le Public Citizen disait que pour fabriquer 8 milliards de doses hein, de, de Moderna, il fallait mettre en gros 22 à 23 milliards de dollars sur la table. Bon. Pour 8 milliards de doses ah, le prix, le, le, prix, le, le prix par vaccin, je n'ai pas fait le calcul. Je n'ai pas, pas de calculette dans la tête. Euh, 22 divisé par 8, 22 milliards divisé par 8. Ça on fait 2-3 euros. Euros, euros, maximum. Hein. Voilà, le, coût, le coût global. Ils hein. bon. le vendent, Moderna, ils le vendent il vend autour de, de 15 balles. Enfin, au niveau européen, toujours pareil. Officiellement, les, les, les tarifs qui ont été négociés avec la Commission européenne étaient secrets. Alors, on l'a su. Parce qu'il y a un tweet, je ne sais plus quel secrétaire d'état, enfin quel secrétaire de la Commission européenne, c'est euh, voilà, qui est passé. Il a été retiré, mais il y a des gens qui ont eu le temps de le voir passer, de le noter. Euh, mais ils avaient prévu d'augmenter. Hein. Pfizer était parti, je crois, était parti à 12 ou 13 euros la dose. Ils sont montés à 20, je crois. Hein. Enfin, il y a des, il y a, ils ont augmenté. ils ont prévu, prévu d'augmenter les doses en plus et les prix. Voilà, donc euh, euh, la question du coût est importante aussi de, de, de, de, de dire ça, de dénoncer de, de, de, ce, ce fric fou qui se font hein, là-dessus. Euh, J'avais un chiffre qui avait été publié par Oxfam, que vous connaissez peut-être, euh, Oxfam qui, avait, euh, qui est aujourd'hui dirigé par une ancienne ministre de l'écologie française. Cécile Duflot. Cécile Duflot, voilà. Bon, ils ont fait le calcul. Alors, évidemment, tout ça fait un peu approximatif, bien sûr, mais quand même. On estime aujourd'hui, aujourd'hui, hein, que la, dis la distribution et la vente des vaccins dans le monde, c'est 1000 euros par, 1000 dollars par seconde qui tombent dans leur poche. Vous imaginez, 1000 secondes, 1000 euros par seconde, 1000 dollars par seconde. Ça fait quand même une belle somme d'argent, hein, sur plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs mois, plusieurs semaines. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'argent à gagner, beaucoup d'argent à prendre. Sur le dos des usagers, sur le dos des malades, il faut le dire comme ça. En plus, au prix d'une inefficacité, parce que en sélectionnant les gens, en vaccinant au nord et pas au sud, on prend des risques d'un point de vue pandémique. En plus, c'est C'est en plus inefficace d'un point de vue, d'un point de vue, d'une logique de, de santé publique, on va dire comme ça. C'est pas, c'est pas raisonnable. On, on a tous remarqué que les virus ne connaissent pas les frontières. Ils demandent jamais un, un, un visa ou un, ou un, un passeport pour passer les frontières. Et on sait qu'il les passe, de toute façon, il les passe, hein, quelles que soient les mesures qui sont prises. Les quelques pays qu'on réussit à bloquer un peu sérieusement, c'est des pays qui sont très isolés. Les îles, par exemple, et encore, il y a des îles qui ont, qui ont, qui ont, qui ont craqué. Quoi. Bon. Et donc, face, face à ces profits monstrueux, il y a des revendications qui avancent des, des pôles publics, des monopoles publics de, de production de, de médicaments. Eh bien oui Qu'est-ce qu'il en est de ça? Bah, écoute, ça fait partie de, en gros, de la logique générale de dire que il y a des biens, il y a des besoins, les, les hommes, les êtres humains ont, ont des besoins humains importants, voilà, et que certains besoins, euh, c'est pas possible de laisser à des, à des activités privées, à des intérêts privés, le soin de répondre à ces besoins. C'est ça le point de départ. Et que donc, toutes ces activités-là devraient être, euh, devraient être l'objet, pris en charge par, moi, j'appellerais un service public, quelle que soit la manière dont c'est organisé, soit c'est celui d'État, ou de région ou de mairie ou je sais pas bah, que ce soit un service public qui soit pris en charge par une euh, qui soit socialisé comme on dit hein, voilà euh, et que donc et que ce soit ce qu'on appelle ce qu'on appelle un bien commun voilà un bien commun pour tout le monde mais que ça soit un vrai bien commun c'est à dire qu'on euh, y a accès facilement partout euh, à des prix raisonnables parce que ça coûte à fabriquer mais à des prix raisonnables à fabriquer fabrication etc etc donc ça fait partie des revendications qui sont à côté avancées euh, Oh, je dirais depuis une bonne vingtaine d'années, une trentaine d'années peut-être, dans les programmes politiques en France, hein, euh, si je ne me trompe pas, dans la, avec le quinquennat qui s'achève, là, là, il y a eu au moins deux propositions, moi, qui ont été présentées, des, comment dire, je défendues au Parlement, Alors, évidemment, elles ont été présentées par le groupe euh, communiste et le groupe de la France insoumise. Donc on imagine le sort que leur a réservé la majorité euh, euh, des marcheurs au Parlement. Mais bref, donc ça fait partie de, de ce thème-là, le thème de « il faudrait aller vers un, un service public », on appelle ça un pôle public du médicament. On resterait à définir de quoi il s'occupe. Tant que, les, tant que, les, tant que les, les brevets restent actifs, on imaginait que ça serait un peu compliqué. Ceci dit, pourquoi pas imaginer éventuellement qu'un jour, en fonction des besoins impératifs, un, un état dise écoutez les vaccins on s'assoit dessus on en a besoin enfin les, les, les, brevets. les brevets pardon on, on s'assoit dessus on a un besoin là on en fabrique et on verra bien ce qui se passera poursuivez nous si vous nous poursuivez mais bon mais déjà il y a plein de médicaments qui sont dans le domaine public alors c'est le paradoxe c'est qu'il y a des médicaments qui sont dans le domaine public qui sont des médicaments utiles des antibiotiques des antihypertenseurs mais comme ils sont dans le domaine public ils, sont blessés, ils coûtent beaucoup moins cher et donc les laboratoires, ben, ils, ça les intéresse plus. Et puis ils sont dans une logique de flux tendu. Que, par exemple, en France, j'ai plus le chiffre en tête, mais ces dernières années, on a noté une, une augmentation massive du nombre de médicaments qui se sont retrouvés en rupture de stock. Car il y avait des médicaments dans les pharmacies, on ne les trouvait plus. Pendant quinze jours, trois semaines, un mois, il n'y avait plus d'approvisionnement. Au début, ça a ça concerné quelques médicaments. Et puis de plus en plus, c'est devenu euh, nombreux et fréquent. Bon, alors pour un, pour un antibiotique, on peut dire bon, bah, enfin, c'est un peu embêtant, mais il y en a d'autres, on peut on peut changer. Mais il y a des gens qui ont besoin d'un médicament bien précis, et s'ils l'ont pas, euh, c'est leur pathologie qui va s'aggraver, leur leur santé qui va se dégrader. C'est un risque, qu'on prend, en tout cas, voilà. Bon, mais je pense que ça c'est la logique, mais on le on le retrouve dans d'autres dans d'autres services et dans d'autres activités, qui est la logique de la production à flux tendu qui veut ça. Hein. On, on le retrouve aussi dans l'industrie automobile où dès qu'il manque un composant, comme on n'a pas de stock, et ben euh, la production s'arrête, ben la, la production s'arrête et on ne livre plus dans les pharmacies. Il y a aussi le problème de, de, de l'accès aux, aux soins qui se, qui se rajoute à ça. Parce qu'on parle effectivement d'accès aux médicaments qui soient libres. Et, et pareil pour tous les, tous les vaccins, ainsi de suite, lever les brevets. Mais il y a aussi l'accès la, aux soins, aux, à la médecine en général. Et on, je pense que la cette pandémie, cette crise sanitaire a soulevé un, un énorme problème euh, que, que les syndicalistes connaissaient, notamment au niveau de, de l'hôpital public. Mais là, ça a pris des. Euh, ça, ça, ça a été un véritable révélateur sur, effectivement, la crise de l'hôpital public, euh, le problème des déserts médicaux, parce qu'effectivement, y compris les prises en charge. Euh, Covid classique et tout ça, n'ont pas pu se passer de la même façon si on était dans un coin paumé d'un département rural de, ah, de, de, de, de France ou si on était effectivement à Montpellier à côté de, de, de CHU. Quoi. De voilà, vous dans le centre de vaccination. Je pense que là-dessus, il y a eu quand même des, des, de, de véritables problèmes. Quoi. Et moi qui suis euh, lauzérien, on a connu ça, c'est effectivement dans des villages, des campagnes, on s'est aperçu qui avait tout un tas de de, de de personnes qui étaient tellement éloignées du système de, de, de soins qu'eux, ils n'avaient y compris, pas pensé à accéder à des vaccins, des choses comme ça. Et pour eux, c'était euh, quasiment lunaire. Ils voyaient ça à la télé, mais pas plus. Mm -hmm. Et comme ça, s'est aperçu qu'effectivement, euh, le, quand le Covid s'est mis à frapper, il y avait tout un tas de, de gens qui n'étaient pas forcément anti-vaccins, mais simplement qui n'avaient pas pensé euh, à, au, au vaccin, qui n'avaient pas pensé euh, à se soigner simplement. Et ça, c'est aussi le reflet d'une misère je pense, sociale très, très forte, euh, qui doit exister d'une autre façon aussi dans les, dans les cités euh, ouvrières euh, ou les quartiers qu'on qualifie de, de difficiles ou ainsi de suite. Je pense qu'on a aussi ce, ce type de problématique. Mais à l'hôpital, quand même, ça c est, c est, c est aussi... Euh, frappé fort, quoi, on va dire. C'est sûr, sûr que cette pandémie a tapé fort. Et effectivement, elle a servi d'un gigantesque révélateur de l'état du système de santé français. Il y a, il y a 25 ans, on disait que c'était le meilleur du monde. Enfin, on s'en en, vantait, etc. Je vous raconte pas dans quelle position, comment ça à on s'arcule aujourd'hui, bon, et c'est vrai que le manque de personnel, le manque d'infrastructure, la privatisation rampant dans plein d'endroits, la désertification des médicales, parce qu'effectivement lever les brevets c'est bien, mais encore faut-il avoir qu'il y ait des gens, pour les prescrire derrière, effectivement, bon, euh, as raison, euh, c'est c'est un vrai problème, c'est un vrai problème et, qui, qui, qui est compliqué à qui est compliqué à gérer. Ça pose la question évidemment des, des formations, euh, notamment des médecins, mais des infirmières aussi. Bon, alors elle a été aggravée par le fait que euh, les conditions de travail se sont tellement dégradées qu'on assiste aujourd'hui à des déserts médicaux euh, dans les campagnes, mais aussi à des déserts médicaux dans les hôpitaux. C'est-à-dire qu'on a des démissions euh, en masse, et pas simplement à cause de cette partie du personnel qui n'a pas voulu et qui n'a pas accepté d'être soumise à l'obligation vaccinale, qui est, qui est une vraie discussion par ailleurs, hein, mais euh, par des gens qui n'en peuvent plus, épuisés, quoi, qui quittent le, qui quittent ce, ces activités-là parce que voilà, ça a été génial d'après ce qu'il raconte les 3-4 premiers mois. C'est ce qu'il se raconte. C'est ce que raconte André Grimaldi dans son bouquin là, que vous allez recevoir. Il vous raconte ça peut-être la prochaine fois. C'est que, en gros, pendant 2-3 mois, les gestionnaires qui passaient leur temps à faire chier tout le monde sur, euh, pour faire des économies, de dépenser... Non, c'était vanne ouverte. Quoi qu'il en coûte, avait dit le président. Donc, les, les soignants ont eu accès à tout ce qu'ils voulaient, sous réserve que ce soit disponible. Hein parce que pendant un moment, les masques, il n'y en avait pas, les blouses, il n'y en avait pas, les gants, il n'y en avait pas, c'était un peu compliqué. Mais grosso modo, quand il y avait et qu'ils commandaient, ils recevaient. Bon, ils ont pu s'organiser, ils ont, ils, ont ils, ont, ils ont pu se passer des managers. C'est comme ça que ça a été raconté à l'hôpital. C'était pas, hein pas des essentiels. C'était pas des essentiels. C'était pas des essentiels, ça c'est clair. <rire> bon, voilà, mais mais voilà, malheureusement, c'est en train de revenir. Hein, bon. Et l'affaire n'est pas réglée, parce que les chiffres de démission, etc., de départ de l'hôpital, public, un hein, peu public, euh... Euh augmente. Alors, ça concerne aussi le privé, d'ailleurs. Dans le privé aussi, ça marche. Bon, C'est un truc qu qui fait que, par exemple, on n'arrive on pas à mesurer les effets hein, indirects du Covid et, et de la pression sur l'hôpital qui a eu lieu, parce que les lits qui ont été ouverts en, en réanimation, c'est des lits qu'on a fermés en chirurgie, hein, qu'on a, a transformés. Donc, il y a plein de gens qui attendaient leur opération, leur machin. Ils l'ont pas eu. Bon, alors, la notion de perte de chance existe, c'est difficile à mesurer, il faut l'avoir en cas, de cas mais c'est sans doute des gens qui auraient peut-être pu bénéficier d'une intervention chirurgicale, qui auraient pu les guérir, et que leur pathologie s'est développée et s'est euh, aggravée, et ça change les conditions, ça prise en charge aujourd'hui, etc. Euh, voilà, il y a, y, a, y a effectivement cette dimension-là qui, qui, qui est très importante de, de, de soins, enfin, d'accès aux soins, hein, d'accès aux soins, que l'accès aux soins. Euh, on pourrait poser la question aussi de l'accès aux soins euh, financiers. Mmh. parce que très concrètement ils viennent de passer, un, ils viennent de passer un, un décret qui fait que si vous allez aux urgences aujourd'hui et que les médecins vous examinent ou les infirmiers vous examinent etc et qu'on estime que vous n'avez pas besoin d'être hospitalisé donc que vous pouvez ressortir c'est 25 euros de votre poche hein, ou 20 euros il y a un forfait il y a un nouveau forfait qui a été mis en place alors soit c'est de votre poche soit c'est votre mutuelle qui la prendra en charge Enfin, en général, les mutuelles, mais même si la mutuelle te la prend, la prend en charge, elle prend pas en charge gratuitement. L'année prochaine, elle va augmenter ton, elle va augmenter son tarif, évidemment, au bout d'un moment, si, si, si, elle a changé. Bon. C'est-à-dire qu'on va, on va demander aux gens, avant même d'aller à l'hôpital aux urgences, de décider, est-ce que, est-ce que éventuellement, comment ça va me coûter, est-ce que je vais être hospitalisé ou pas? Bon, c'est pas vraiment quelque chose qui facilite l'accès aux soins, hein. ça peut coûter, être, bon, alors. Et donc justement ça c'est ce que tu disais on va recevoir donc le 9 mars André Grimaldi oui. euh, donc du, du collectif interhospitalier euh, interhôpitaux oui. qui va nous parler de, de ces questions avec son manifeste qu'il a sorti donc, fin, fin d'année dernière oui. mais nous concrètement là, sur, les, sur les brevets, sur cette bataille pour la levée des brevets concernant la, la pandémie Covid, oui. comment est-ce qu'on peut aider Quelles sont les prochaines étapes Et quelle est, quelle est la mobilisation possible à Montpellier ou en France Alors, pour, les, pour, pour, pour avancer là-dessus Les prochaines étapes c'est ce qu'on a essayé de faire L'année dernière. dernière, il y a eu deux réunions de l'OMC où on a essayé de mobiliser, en juin et en novembre. En juin, on avait lancé un appel, le collectif avait lancé un appel à des rassemblements. Il y a eu quelques villes en France, pas beaucoup, il hein, faut le dire, mais il y a eu quelques villes en France où il y a eu des rassemblements un peu symboliques, mais quand même, devant les, devant les préfectures, avec des demandes de rendez-vous, lettres remises, etc. Bon. Et puis, il y a eu aussi des... Hein non, c'était et puis, il y a aussi des, des mobilisations au mois de novembre, si je ne me trompe pas, je si me 30 rappelle. 30 novembre. 30 novembre, voilà. Parce qu'il y avait euh, une réunion de l'OMC, on, on le savait, qui, qui devait examiner la demande de, de, de l'Inde et de l'Afrique du Sud, dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il faut quand même qu'ils répondent. Il y a une demande, ils sont un peu obligés de répondre, d'étudier la question. Bon. Et donc, euh, on a, alors là, pour le coup, on a étendu un petit peu notre réseau au niveau international. On a organisé, avec, avec des camarades suisses qui trivent cette question-là, on a organisé le un rassemblement devant le siège de BOC, manifestation, un meeting le soir, etc. Bref, bon, les Suisses étaient montés là-dessus parce que c'est eux qui ont levé le, le lièvre sur sur Moderna qui avait créé une petite société financière dans un canton à Bâle pour pour recevoir l'argent de l'Union européenne. Donc, ils étaient un peu remontés aussi là-dessus. Et puis, et puis, ben, en France, on a aussi, on a ici fait quelques rassemblements dans une série d'endroits un peu ciblés. Il va y en avoir d'autres. Je pense qu'il y en a d'autres. Bon, il faut après les appels ne devraient pas tarder puisque normalement, sur la question des brevets, on va voir l'évolution. Hein, mais euh, sur, il y a un sommet dans quelques jours ou quelques semaines. Europe, enfin, Union Européenne, Afrique, pays africains, où cette question-là va être mise sur la table. On sait qu'il y a des pays africains qui veulent mettre cette question-là sur la table. Donc, il va bien falloir que l'Union Européenne leur réponde. Euh, Qu'est-ce qu'ils vont leur répondre, C'est pas clair. Jusqu'à présent, Macron trouvait que les brevets, c'était très bien, qu'il fallait pas y toucher. Mais en même temps, il tient un discours sur euh, « il faut que ça soit juste ». Bon, vous voyez, Bon, voyez. voilà. Euh, dernière information d'aujourd'hui ou d'hier, je sais que la société BioNTech qui travaille avec Pfizer aurait mis au point des, des espèces de mini-usines mini usine de fabrication dans des, dans, des, dans des containers qui seraient disposés à installer dans une série de pays africains pour bon bref en gros ils font ça pour, pour garder la main sur la production bien sûr hein. bon euh, voilà et puis surtout il va y avoir une nouvelle réunion de l'OMC parce que la dernière réunion de l'OMC qui devait y avoir lieu en novembre elle n'a pas eu lieu en fait elle était été annulée parce qu'on était en plein troisième pic ou deuxième pic ou quatrième pic, je ne sais plus. Et donc, notamment, les représentants sud-africains ne pouvaient pas rentrer. Ils n'avaient pas le droit de sortir d'Afrique du Sud, ou en tout cas pas le droit de rentrer ensuite. Donc, ils ont été raisonnables ils ont dit on ne va pas faire la réunion sur les Sud-africains, on reporte. Donc, c'est reporté là dans, dans un mois, un mois et demi. Donc, vraisemblablement, on appellera sans doute à des manifestations, etc. Bon. Et puis tout un travail de de, de, de, de publication. On avait une pétition de l'année dernière qui est sur Facebook. Hein. On a publié il y a quelques jours euh, une pétition européenne aussi. Une pétition européenne. Ah oui, il y a une pétition européenne. mais ceux qui avaient été lancée avant, qui continue. Il y a une pétition euh, française qu'on avait mis en, en ligne de l'année dernière. Et puis il y a deux il y a quelques jours, on a fait une euh, on a fait une tribune libre. Alors, on a essayé de la publier dans la presse, mais on n'a eu qu'une publication sur les blogs de Mediapart, ce qui n'est quand même pas très, très visible. Mais bon, il y avait quand même pas mal de, de monde. Et puis, il y a des plein d'associations qui sont en train de monter au créneau parce qu'il y a plein d'associations qu'on qu découvre, quand même, je découvre dans le monde qui traitent une organisation importante. Évidemment, avec la pandémie du Covid, on a envie cette année de faire d'en faire une réunion, une journée importante. Alors, on va la faire à Paris. On veut la faire à Paris parce que dans le cadre d'un réseau européen dans lequel euh, on est, on est impliqué, en tout cas moi je suis impliqué dans un, un petit réseau européen qui travaille sur la question d'accès à la santé et, et aux médicaments et, et à la protection sociale. Euh, on a décidé de faire ça à Paris. Pourquoi Parce que le président de l'Europe, de l'Union Européenne, c'est un gars qui s'appelle Emmanuel Macron, pour six mois. Donc on, va faire, on a prévu de faire des trucs à ça. Pour l'instant, on n'a pas de réponse, on a prévu une manifestation, un rassemblement. <coughs> Le seul petit souci, si on veut parler de souci, c'est que cet avril, c'est trois jours avant le premier tour des élections présidentielles en France. Je vois, pour ceux qui étaient pas au courant, je vous rappelle qu'il y a des élections présidentielles. Donc voilà. Donc La on date va... est compliquée. Est... La date est compliquée. Pour, euh, du point de, du point de vue des autorités, pour mobiliser non plus, c'est pas compliqué, mais on va faire quelque chose, quoi, parce que on peut pas rater, on peut pas rater ça. Bon, voilà. Et puis peut-être que ça va bouger, euh, voilà. Parce que pour l'instant, c'est en train de redescendre. Mais si demain ça remonte, si demain ils sont obligés de reprendre des mesures de, de, de confinement, de machin, etc. Enfin, bref, de prendre des mesures pour de, de essayer de maintenir, de maintenir ça. Si quelque part, en, en, en, dans le monde, il y a une, une bombe qui explose en, en termes épidémiques, etc. Bon. Et voilà. de toute manière, c'est un combat qui est juste par ah bah rapport oui, à l'accès que ce soit pour... Un, euh, pour un truc que je n'ai pas dit, qui pour me paraît important aussi, à, à, que je voulais dire, j'ai oublié par rapport à la, à la question sanitaire en France, c'est qu'on a un dispositif de santé publique, d'ailleurs, Grimaldi en parle dans son bouquin, je pense qu'il vous en parlera, on a un dispositif de santé publique qui est pas vraiment très performant quoi, en France. Pas très performant. Alors, je dis pas qu'il faut aller vers un dispositif de santé publique à la chinoise où tu es confiné dans ta maison et tu as pas le droit d'en sortir et qu'on t'apporte à manger, hein, comme quand tu es en prison. Bon, Mais il y a, y, a y, a, y a un travail de colossal à faire en santé publique, c'est vraiment le, le parent pauvre de, en France. Alors, c'est d'autant plus compliqué, c'est que pour que la santé publique marche, il faut qu'il y ait une confiance de la population par rapport à à une série d'analyses, de, de propositions, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a affaire à un gouvernement qui, en matière de confiance des populations, a pas donné l'exemple. Hein. Depuis l'histoire des masques qui ne servaient à rien l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, c'est euh, un peu compliqué de faire confiance à des mesures de santé publique quand on a eu ces, ces antécédents-là, avec un comité scientifique et... Il y a des instances en France qui existent. Le comité de santé publique, ça existe. Il a été totalement squeezé par rapport à ce qui s'est passé avec le Covid. Il y a eu le comité de conseil scientifique, et puis le conseil quasi militaire, le, chances, de... Ouais. Voilà, le conseil de défense. Bref. Parce euh... qu'on avait la chance d'avoir un président qui était aussi épidémiologiste. Épidémiologiste, ouais. c'est sait tout. Ouais, voilà. ça, Donc, c'est euh, euh, euh, un vrai problème. Alors, bon, par ailleurs, on peut, on peut le dire aussi, on a été confronté à des professionnels, moi je le dis, j'ai pas de honte à le dire, des professionnels de santé qui se sont autorisés des choses qu'ils n'auraient peut-être pas dû faire. Faire connaître des publications qui n'ont pas été relues, par exemple, la tradition quand on publie des trucs scientifiques, c'est que dans une revue, il y a des revues avec le comité de lecture, comme on dit. C'est-à-dire qu'une étude, elle est relue par des, par des experts de la revue qui, qui valident, qui disent non, ça c'est bon, ça c'est pas bon, c'est trop faible. Et, ils donnent un avis sur la revue qui fait que la et je crois que c'est valable dans toute une série de, de domaines scientifiques d'ailleurs. Hein, ouais. hein. bon. C'est là il y, y a des revues qui ont été publiées, qui ont été dévoilées, données à la presse sans avoir été relues. Bon. Je ne parle pas de, ce, de certains médecins qui se sont mis en avant et au plan médiatique et qui ont, à mon avis, raconté pas mal de bêtises. Bon, voilà, C'est encore autre chose. Mais quand on parle de confiance, évidemment, euh, si les professionnels de santé ne sont pas eux-mêmes d'accord, moi, je me mets à la place du citoyen lambda. S'ils ne sont pas d'accord entre eux, qu'est-ce qu que je fais C'est -ce un peu compliqué. Alors Tu parles de crise de confiance, effectivement, mais il y a aussi... Euh moi, je crois qu'il faut le souligner en amont. Il y a quand même une crise des, des modèles d'éducation à la santé. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Euh, et je pense qu'il a joué aussi dans, dans, la, dans les réactions des gens par rapport à la vaccination, à la pandémie en général. C'est qu'effectivement, on n'a plus, euh, comment dire, de, en termes d'éducation populaire, l'éducation à la santé est complètement passée à la trappe. Hein, on a tout, à la limite... Euh, alors que bon, nous, nous quand on était jeunes on connaissait ce genre de trucs et puis il y a aussi les, euh, tout le secteur de la médecine préventive que ce soit la médecine scolaire ou la médecine du travail euh, avec les attaques qu'il y a eu contre ces secteurs là on constate effectivement qu'il y, y, y a de vraies difficultés là dessus et que ça, ça renforce effectivement le, le, le, le problème de l'accès à la santé en général, et y compris après de la compréhension sur les, les problématiques de santé. Et ça, je crois que c'est aussi un élément euh, à prendre en compte euh, voilà, et qui paraît important. c'est sûr que la santé scolaire, la santé du travail et la, moi j'ai travaillé dans un service de prévention, j'étais médecin de protection maternelle et infantile, c'est un des rares services de santé publique qui est consacré à la, à la prévention des, en direction des jeunes enfants et des, et des couples, hein, et sur la contraception, euh, c'est des, des, services qui prennent, qui, sont, euh, comment dirais-je, en, en recul du point de vue du financement, c'est clair, hein, avec des frais de difficulté, voilà, et puis, euh, tu parlais de santé publique, on a, on a un gouvernement, je je, un, je parlais tout à l'heure du petit forfait là qui viennent de mettre en place pour les urgences il y a un projet qui existe aujourd'hui pour les crèches. Je sais pas, vous avez entendu parler du scandale des, des EHPAD quand même, hein Bon, et on, on a quand même l'impression qu'une un des, des dimensions du scandale des EHPAD, c'est l'absence de, de contrôle public sur le fonctionnement, sur, sur le financement, etc. Bon, bref, ils, viennent, ils sont en train de préparer un décret. Enfin, ça se discute. Hein Je sais pas si c'est. Il y a un projet de décret. Jusqu'à présent, quand on ouvrait une crèche pour les enfants, les petits enfants, les jeunes, quoi, hein, 0-3 ans, il y avait un, un contrôle et un accompagnement, notamment par des professionnels de la, de la petite enfance médecins, péricultrices, pédiatres, etc., qui accompagnaient le projet, qui donnaient un avis sur, et puis qui s'assuraient que la réglementation était bien euh, était bien respectée, parce qu'il y a une, une réglementation minimum pour assurer des conditions d'accueil raisonnables, euh, acceptables aujourd'hui en tout cas pour les jeunes enfants. Bon, eh bien, le projet de qu'ils sont en train de proposer, qui se discute encore en ce moment, c'est de dire hein, qu'il permettrait à une structure quelconque de créer une crèche sans avoir l'avis des professionnels de, de la PMI. Hein on crée la crèche, alors sauf à, sauf à respecter un certain nombre de critères du genre euh, nombre de mètres carrés par enfant, je sais pas quoi mais euh, tout le projet pédagogique comme on dit, etc. serait, euh, serait évacué, on, on viendrait que, après en contrôle, bon, c'est pas c'est un recul, pour moi c'est un recul par rapport à ce qui se faisait avant, et donc voilà donc en matière de prévention, c'est aussi de la prévention qui est derrière, bien sûr hein, que, voilà, que tous ces projets là d'accueil de, des jeunes enfants, d'accueil des personnes âgées soient réfléchis par des professionnels et voilà bah, c'est pas c'est plus c'est c'est pas le cas bah, c'est en risque dont la nécessité de défendre les services publics de revoir euh, renforcer la sécurité sociale de créer des nouveaux communs et ce dont on a besoin bien sûr donc on, on va passer on, on finit cette première étape donc de la diffusion sur sur internet donc on te remercie on va passer au débat avec euh, oui. avec la salle donc euh, voilà donc on, on, on, la est voilà la caméra n'est pas encore coupée mais elle va être coupée donc on te remercie <rire> bien d'avoir fait le déplacement euh, Merci aussi long jusqu'à jusqu oh, nous et, <rire> et merci beaucoup. Et puis, ben, voilà donc, nous la prochaine, est, est, la prochaine euh, initiative avec euh, la Carmagnole sera à la rentrée, donc ça sera le 9 mars avec euh, André Grimaldi pour son manifeste santé 2022. Mais à la Carmagnole il y aura deux événements avant les vacances. Demain soir, la projection de Fedaïn sur euh, donc, le plus vieux prisonnier politique de France, euh, Georges Ibrahim Abdallah, donc à 19h ici en partenariat avec BDS donc ça sera à 19h dans la Carmagnole la projection et débat sur le film et on finira avant les vacances une un concert avec Magdo Mango donc un, un concert plutôt très festif qui va nous préparer à, à la fin de du confinement et des et de recommencer un peu à à, à prendre un peu voilà ouais, un peu voilà on pourra un peu un peu danser à la Carmagnole de ce que j'ai compris donc merci bien et on va passer maintenant aux questions est-ce que vous avez des questions non, pas, Quand on dit enlever le masque, c'est une expression. Est ce que vous avez...